Regardez-vous, si vous êtes là, vos voix sont là, votre cœur est là, votre esprit est là. Et vous êtes là, totalement, entièrement, complètement. Je dis gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Et que Dieu transforme votre vie. Père, nous te remercions aujourd'hui. Tu nous as emmenés à ce jour. Nous prions Seigneur que ta parole trouve un libre cours dans nos vies et bénisse chaque vie et la plus de bénédiction du ciel viennent sur chacun sans exception ici là-bas au lieu principal et en ligne partout au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustion Au nom de Jésus nous prions. Un meilleur Amen. Qu'est-ce que votre voix aujourd'hui? Amen. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. En Esaïe 42, verset 5. Esaïe 42, verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés. Il a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Verset 6 Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Parlant à Christ, le Père, parlant à son Fils unique, qui était encore au ciel à ce moment-là, il voulait l'envoyer sur la terre, et dès il l'enverra sur la terre, il lui donne, il traitera alliance avec lui, pour être la lumière pour les nations. Une lumière pour tout les, toutes les nations. La lumière pour ces créatures et ceux qui viendront dans, à cette lumière. Verset 7. Aider pour ouvrir les yeux des aveugles. Et ça vient pour toi pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Verset 8, il nous dit, verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Verset 9, verset 9 nous dit, voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Aujourd'hui, de nouvelles choses, et cette semaine, nouvelles choses. Pour le reste de l'année, pour nos vies, de jour en jour, de temps en temps, de mois en mois, tout au long du temps, le Dieu Tout-Puissant au ciel a promis et déclaré et dit « et je vous en donne de nouvelles choses, nouvelles choses pour vos âmes, nouvelles choses pour vos esprits, nouvelles choses pour vos corps, nouvelles choses pour vos familles, nouvelles choses pour vos ministères, nouvelles choses pour votre profession, nouvelles choses dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus, le ciel l'a déclaré, Dieu l'a déclaré, le Dieu tout puissant l'a déclaré. Et lorsque Dieu dit, voici ce qu'il fera, c'est exactement ce qu'il va faire. Et il dit, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, même avant que tu ne les connaisses, avant qu'il ne les envoie, avant que tu ne les goûtes, de nouvelles choses de la part du Seigneur. Et Dieu va le déclarer dans ta vie au nom de Jésus. Et il dit, avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Comme nous venons à cette.. concernant ces versets, nous parlons. De, du message intitulé « Expérimenter, expérimenter les profits quotidiens de l'alliance éternelle » Il en a parlé dès l'éternité et il a effectué par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ et il ne s'est pas arrêté à ce moment-là le jour où Christ est mort sur la croix cela a parce que c'est une alliance éternelle et une alliance sans fin, infinie. Une alliance qui ne finit pas. La nouvelle alliance qu'il a faite avec son peuple à travers son fils unique. Et il dit pour cela, donc, de nouvelles choses sont déclarées en réalité. Ça veut dire quoi Nouvelles choses. Les enfants d'Israël et le peuple d'Israël pensaient à beaucoup de choses. Sous le ministère de Moïse, les peuples d'Israël, les enfants d'Israël, ils avaient vu beaucoup de choses. Sous le ministère de Moïse, de Jude, d'Élysée, et de David, et d'Esaïe, et de tous les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Ces enfants d'Israël, ils avaient vu beaucoup de choses. Maintenant, Dieu dit Après tout ce que vous avez vu, après tout ce que vous avez goûté, après tout ce que vous avez expérimenté, maintenant il dit Je ferai une chose nouvelle, une nouvelle chose dans ta vie. Une nouvelle chose dans ta famille, une nouvelle chose dans ton assemblée et idée. Je vous le déclare et voici le moment pour que vous puissiez expérimenter cela. Donc, expérimenter les profits quotidiens de l'Alliance éternelle. Le message est divisé en trois parties. Nous allons voir premièrement Christ, la pierre angulaire de l'Alliance éternelle. Christ. La pierre angulaire de l'alliance éternelle. Deuxième point, nous verrons la cure complète de la part de Christ de l'alliance éternelle. La cure ou la guérison complète, la cure complète, c'est entier. La cure entière, totale, complète pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps, pour ta vie et pour tout. Ce qui te concerne, il parfait toutes choses. Il donne la cure complète. La cure complète de la part de Christ de l'Alliance éternelle. Troisième point, nous verrons. Maintenant, comment la voir, comment expérimenter cela, comment posséder cela, comment recevoir cela, comment nous rassurer que toutes les promesses de Dieu sont accomplies dans nos vies. Comment s'assurer? Que toutes les provisions du calvaire sont alors effectuées dans ta vie. Comment peux-tu être sûr que tout au long de l'année et pour le restant de ta vie, tu pourras avoir la provision, tu pourras avoir la perfection, l'entièreté donc de tout ce que le Seigneur a pourvu pour toi donc il faut se consacrer, il faut faire confiance, il faut croire, il faut avoir la foi totale, la foi implicite au Seigneur. Troisième point, donc nous verrons la, la consécration et la confiance en l'alliance éternelle. Voyons donc le premier point maintenant, c'est Christ. Christ, la pierre angulaire de l'alliance éternelle. Voyons Esaïe au chapitre 28, verset 6. Esaïe. Chapitre 28, nous lisons le verset 16. Le verset 16 dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis un fondement ancien, une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, une pierre angulaire de prix précieuse, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alors ce mot pierre angulaire ou cette expression, sans cette pierre angulaire, il n'y a pas de salut. Et Christ est cette pierre angulaire. Et il dit, je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre angulaire de prix précieuse. Celui qui croira en elle n'aura pas hâte de fuir. C'est-à-dire va pas quitter le lieu de la prière. Il ne va pas fuir le lieu de la prédication. Il ne va pas donner d'excuses. S'il a réellement cru, et si tu sais que ta vie totalement, tout ce qui est rendu disponible est dans la pierre angulaire. Premièrement, nous avons le salut et la justice dans la pierre angulaire. Le salut et la justice. Voilà pourquoi, si tu n'es pas encore sauvé, qui que tu sois, tu dois venir à cette fondation. Tu dois venir à ce fondement solide. Tu dois venir à cette pierre angulaire. Et tu dois donc tout déposer, nu devant le Seigneur. Le salut et la justice. Deuxièmement, il y a la guérison et le rétablissement. Quand nous avons la guérison, il, a, il nous a donné Christ. Par saint maître vous êtes guéri. Il y a donc la guérison et il y a donc le rétablissement total. Quel que soit le défi, quelle que soit la maladie, quelle que soit la plaie, voici la pierre angulaire. La pierre angulaire pour ta guérison et pour ton rétablissement. Il est la pierre angulaire pour. Ta sanctification et ta sainteté. Le Seigneur savait que le ciel est saint. Le Seigneur sait que les anges sont saints. Dieu lui-même est saint, étant le saint enfant Jésus. Et quiconque veut aller au ciel doit avoir la sanctification et la sainteté. Sans sans cette sanctification, recherchez la paix avec tout, tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et lui il est la pierre angulaire de notre sanctification, aussi bien que pour notre sainteté. Et si nous devons donc l'avoir, finalement, il faut la fermeté. Et vous savez, Christ est la pierre angulaire de notre fermeté et de notre résolution. Vous êtes résolu et vous dites, bah, « Pas tous les moyens sociaux, là, je dois y aller. » Et il n'y a pas un autre chemin, un autre moyen pour y arriver. Il est le chemin, il est la vie. Et il est celui qui nous conduit à cette fermeté. Aussi bien qu'à cette vie de résolution. Il est la pierre angulaire de notre suffisance et de notre préparation pour aller au ciel à tout moment. Dans le Nouveau Testament, Christ lui-même a dit « Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts !» Et lui, Christ, il est la suffisance... Et notre préparation Il est celui qui nous prépare Il est celui qui nous prépare Et il dit Il est le fondement solide Il est la pierre angulaire solide De précieuse Et c'est par pas cette pierre angulaire En tenant cette pierre angulaire En faisant confiance à cette pierre angulaire En ayant foi en cette pierre angulaire Que nous avons le salut Que nous avons la guérison Que nous avons la sanctification Que nous avons l'esprit Le baptême dans le Saint-Esprit alors, il dit, vous recevez puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, mais aidez-moi, comme je retourne au ciel, je vous enverrai cet Esprit sur vous. Il est donc la pierre angulaire. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin, comme nous allons à Dieu dans la prière, quelle excuse avons-nous alors Quelle bonne chance amenons-nous Nous amenons Christ, Christ qui est le fondement solide, Christ qui est. La pierre angulaire solide. Et comme nous venons aujourd'hui, le Seigneur va remplir ta coupe à débordement au nom de Jésus. Alors, il nous dit qu'il est cette pierre angulaire. Voyons Esaïe au chapitre 7, verset 14. Esaïe nous dit... De différentes manières que Christ, il est la pierre angulaire de l'alliance éternelle que Dieu a faite avec nous. En Esaïe au chapitre 7, dans le verset 14, il dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même, d'autres ne peuvent pas le faire, mais le Seigneur lui-même, il n'y a aucune religion qui peut sauver, mais le Seigneur lui-même, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de position. Dans aucun, à aucun poste qui pourra dire le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Le Seigneur doit a, a dû passer par l'histoire et hors de l'histoire, hors de la science. Hors oh, de tout ce que nous connaissons. Parce que toutes les choses que nous avons connues depuis l'histoire. Toutes les choses que nous avons connues dans la science. Ne pouvaient pas nous donner le salut qui nous conduira à, au ciel. Et voilà pourquoi le Seigneur lui-même. Allant au-delà de l'histoire. Allant au-delà de la science. Allant au-delà de la tradition. Allant au-delà de tout ce que vous n'avez jamais entendu. Au-delà de tout ce que vous avez connu. Il dit alors. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Nous n'avons jamais entendu cela, jusqu'à ce que Christ ne vienne. Jamais. Ce qui avait existé avant la naissance de Christ, avant que Christ ne vienne à travers la Vierge. Toutes ces choses ne peuvent pas sauver tout homme, toute femme, toute chose naturelle, toute chose scientifique. Il n'y a rien. Qui soit venu avant cette naissance virginale qui peut sauver. Ainsi donc le Seigneur lui-même a dû le faire. A dû donc nous donner ce, cette pierre angulaire précieuse. Il a dû nous donner ce, ce, ce qui n'avait jamais été entendu avant par cette Vierge. Pour que nous puissions avoir ce salut, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge, la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom. Quelqu'un aide-moi à crier ce nom-là d'Emmanuel. Et vous connaissez l'accomplissement dans le livre de Matthieu. Au chapitre 1, verset 21. En Matthieu chapitre 1. Verset 21. On dit, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras. Le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera, c'est lui qui affranchira, c'est lui qui affranchira, c'est lui qui transformera, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, c'est seulement en Christ que nous avons le salut. C'est seulement en Christ que nous avons la guérison parfaite. C'est seulement en Christ que nous trouvons la sanctification et la sainteté. C'est seulement en Christ que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit qui apporte le réveil. Le réveil dans ton âme. Le réveil dans ta pensée. Le réveil dans ta vie. Le réveil dans ton, ton assemblée locale. Le réveil partout, en tout lieu. Le vrai réveil qui... Conduit des multitudes au Seigneur. Ce n'est seulement qu'en Christ, la pierre angulaire, que nous avons cela. Elle enfantera un fils. Avant que ce fils ne vienne, le fils de Dieu. Avant que ce fils ne vienne, Jésus-Christ. Avant que ce fils ne vienne, Emmanuel. Toutes les choses que Matthieu anticipait, on ne pouvait pas avoir ça. Mais maintenant, Christ est venu. Quelqu'un là-bas, je dis, Christ est venu. Et il a rendu disponible ce que nous n'avions pas avant sa venue. Et il dit maintenant, tu lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez le verset 22, verset 22 dit, tout cela arriva afin la conception par une vierge. Tout cela arriva, la naissance du fils de Dieu lui-même, tout cela arriva, afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, voyez le verset 23 là-bas, idée, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant, nous pouvons avoir Dieu comme un Père, nous pouvons être intimes avec Lui comme notre Père, parce que Christ est venu, le seul Fils unique de Dieu, afin de... Qu'il amène ceux qui étaient enfants du diable, et les fils du diable, et les filles du diable. Qu'il les transforme, qu'il les convertisse, convertisse leur vie, pour qu'ils deviennent fils et filles de Dieu Tout-Puissant. Alors, tout ce que Dieu a, sera rendu disponible pour nous. Emmanuel est venu. Et Emmanuel est là. Et tout ce dont tu as besoin de la part du Père Céleste, voici ton temps, ton heure, il te le donnera au nom de Jésus. Voyons Esaïe chapitre 22. En Esaïe 22, nous lisons à partir du verset 22. Esaïe 22, verset 22. Il nous dit, Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Sur son épaule. Quand il ouvrira, Nul ne fermera. Tu n'as pas dit un bon amen. Hein? Il ouvrira quand il ouvrira. Il a la clé. La clé pour entrer dans tous les sanctuaires de Dieu, dans toutes les provisions de Dieu. La clé qui te permet d'entrer dans la vie, d'accéder à la vie éternelle, d'avoir la vie abondante, d'avoir la vie éternelle, même dans la vie de Dieu. Il est celui qui ouvre la porte avant qu'il ne vienne. Les gens ne pouvaient pas avoir toute la vie, la vie abondante, la vie spirituelle, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie de Dieu en l'homme. Ils ne pouvaient pas la l'avoir. Il est la pierre angulaire, la pierre angulaire de l'alliance éternelle qui nous conduit à cette porte ouverte. Il dit maintenant, le volet ne vient que pour dérober pour tuer, dérober. Mais moi, je suis venu. Dieu merci, il est venu. Pour toi là-bas, il est venu aujourd'hui. Pour toi là-bas, il va venir aujourd'hui. Et les bénitions du Seigneur, abondantes, débordantes, viendront dans ta vie à, à aider. Quand il ouvre, personne ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. En Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. Voyons le verset 7. Apocalypse 3. Verset 7. Et nous dit ici, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Tu n'étais pas un ange au ciel, mais un ange de Philadelphie. Ça veut dire quoi? Un ministre? Pourquoi il appelle l'ange? Parce que le ministre, le prédicateur, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, prophète, doit mener une vie comme un ange radieux. Rad, rad, un ange qui n'a pas de tâche, qui n'a pas de péché, qui n'a pas d'habitude pécheresse, qui n'a aucune tâche de ce monde. Voilà pourquoi il se réfère à ce ministre comme un ange. Et nous tous qui sommes ambassadeurs de Christ. Nous qui avons Christ. Et nous portons Christ pour aux autres. C'est le type de vie qu'il veut que nous menions. Une vie sans péché, sans tâche. Sans tâche. Une vie qui brille au milieu des gens. Un ministre, un pasteur, un prédicateur doit être totalement différent en toutes choses, extérieurement, intérieurement, publiquement, dans sa famille et dans l'église. Il doit vivre comme un ange pour que les gens voient et disent, le pasteur vit comme il prêche. Je vais être comme ça. Si la grâce de Dieu peut venir dans la vie de notre dirigeant, de notre pasteur, à l'ambassadeur de, de Christ. Et il peut mener vie. Sans tâche comme ça, comme un ange. S'il peut, je peux. Je peux. La grâce de Dieu sera abondante dans chaque vie au nom de Jésus. À l'ange de Philadelphie écrit. Celui qui est Saint-Christ. Le véritable Saint-Christ. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre. Et personne ne peut fermer. Celui qui ouvre. Dans toute génération. Celui qui ouvre. Dans chaque pays. Celui qui ouvre. N'importe où. Et personne dans cette communauté. Et personne ailleurs. Ne fermera. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Vous l'aurez comme sauveur. Vous l'aurez comme libérateur. Vous l'aurez comme la pierre angulaire de votre salut. La pierre angulaire de votre guérison. La pierre angulaire de votre sanctification. La pierre angulaire de votre fermeté. La pierre angulaire du baptême de l'esprit. Et la pierre angulaire de notre suffisance. Il est suffisant. Pour toutes choses. Et Dieu le savait. Que tout ce qu'il pourra envoyer à qui que ce soit. N'importe quelle partie du monde. Il envoie la pierre angulaire. Il envoie Christ. Et nous verrons qu'il y aura la suffisance dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un crie suffisance. Pas de manquement dans ta vie. Pas de limitation dans ta vie. et La porte est grandement ouverte pour toi. Comme tu pries, Dieu enverra les bénédictions abondantes, les bénédictions suffisantes, les bénitions internes, les bénitions externes, les bénédictions familiales et l'exhaustion aux prières dans ta vie au nom de Jésus. Il est déjà là. Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Le verset 6, Esaïe 9, le verset 6 nous dit. C'est le verset 5, Louis II. Quand un enfant nous est donné, un fils nous est né. Vous voyez, tout, quand les gens disent non, non, ils le disent, mais eux-mêmes n'en profitent pas. L'affaire de tout le monde n'est pour personne. Les profits de tout le monde n'est pour personne. Mais quand tu dis, si un enfant m'est né, et un fils m'est donné. Si tu étais le seul péché dans le monde. Si tu étais le seul malade dans le monde. Christ allait toujours venir. Car un enfant m'est donné. Oui pour nous mais pour moi aussi. Un fils m'est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Alors tu dois sortir de la gestion de soi. Parce que la domination. Le, la domination de ta vie. Et de tes activités. La domination de ta vie. Est maintenant sur les épaules de Christ. Et tu ne te balades pas comme quelqu'un. Qui n'a aucun contrôle. Aucune, aucune maîtrise. Et tu as la gestion de soi. C'est ça qui nous pousse dans les problèmes. Mais quand tu prends le leadership de ta vie. La gestion de ta vie. Et la domination de ta vie. Et tu déposes ça sur l'épaule du Seigneur Jésus Christ. Ta vie sera redressée. Au nom de Jésus. Et il nous dit. Et on l'appellera admirable. C'est merveilleux. Tu vas expérimenter ça dans ta vie. Conseiller. Conseiller. Vous savez. Il y a des gens qui disent. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Et ils font des choses. Qui ne sont pas normales. Ils font des choses. Qui sont destructrices. Ils font des choses. Qui vont. Causer des problèmes dans leur vie. Ils disent qu'ils ont Christ comme sauveur. Mais ils ne l'ont pas comme conseiller. Ils ne vont pas à lui. Pour lui demander. Oh je pense à ceci. Je propose ceci. J'espère ceci. Est-ce que je dois aller dans telle direction. Ou bien qu'est-ce que je dois faire. Quand tu as Christ comme ton sauveur. Quand tu as Christ comme ton... Sanctificateur, comme tu as quand tu as Christ comme celui qui te bâtit du Saint Esprit et tu as Christ comme le roi de ta vie, celui qui est Seigneur de ta vie te conseille. Va dans telle voie, ne va pas là-bas, va dans telle direction, ne, ne tourne pas là-bas. Reçois ceci, n'est pas cette association. Il est celui qui te nous conseille. Comment pouvons-nous laisser le verset dans la Bible et n'amenons pas le verset dans notre vie? Aidez le Dieu puissant puissant pour guérir, puissant pour sauver, puissant pour sanctifier et puissant pour transformer nos vies. Il est le Père éternel. Il est le Prince de la paix. Ainsi, il y aura la paix dans nos cœurs. Il y aura la paix dans nos âmes. Il y aura la paix dans nos familles. Il y aura la paix en nous et dans nos associations, ceux qui s'associent à nous. Si nous n'avons pas la paix, est-ce qu'il est qu y a la, le, le prince là? Il n'y a pas la paix dans l'âme, il n'y a pas le repos dans l'âme. Si le cœur palpite à tout moment. Et nous n'avons pas de paix en nous. Où est le prince de paix? Il règnera sans rival dans ta vie. Amen. Verset 6. Donner l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir pour toujours. L'affermir pour toujours. L'affermir et le soutenir. C'est la vie de quelqu'un désordonné, en désordre. Et il ne sait même pas quand prendre ceci, quand ne pas prendre ceci, quand aller ou ne pas aller là-bas. Et il dit qu'il est en Christ. Quand le Seigneur dit. Que lorsque Christ prend contrôle, contrôle absolu de notre vie, il va ordonner notre vie, il va affermer nos familles, il va ordonner notre église locale, il va ordonner toute l'église et il va même affermer l'univers. Et soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel. Des armées. Gloire à Dieu. Le Seigneur va l'accomplir dans ta vie. Christ, le prince. Christ, la pierre angulaire. Il va, la, il va tout accomplir dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. La cure complète de la part du Christ, de l'alliance éternelle. Maintenant, Christ n'est pas seulement pour une alliance, l'alliance d'Israël. S'il s'était ainsi, ce serait une chose limitée. Et voilà pourquoi j'ai dit hier, certains théologiens, certains prédicateurs, ils disent que l'âge des miracles est dépassé. Soit ils ne n'ont pas vérifier compris le mot éternel l'alliance éternelle l'alliance qui guérit l'alliance qui donne la cure l'alliance qui nous fortifie c'est une alliance éternelle et ça ne prend pas de fin l'année où Christ est mort et allé au ciel il n'est pas mort et l'alliance n'a pas été suspendue depuis que le dernier apôtre Jean est allé au ciel entre 90 ou 100 avant-Christ. L'alliance qui sauve, l'alliance qui guérit, l'alliance qui nous a franchi depuis ce temps-là, jusqu'à ce temps, jusqu'à ce qu'ils reviennent encore, cette alliance va demeurer. Quelqu'un là-bas crie Amen. Ésaïe 42, verset 6. Isaïe 42, verset 6. Moi, l'éternel, j'étais appelé pour le salut et je te prendrai pas la mais je te garderai. Il va te garder. J'ai dit, te gardera et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations. La lumière des nations. La plupart des miracles de Christ, quand il était sur la terre, c'était parmi les juifs. Il n'était pas sorti d'Israël, à moins quand il était bébé et qu'on l'a porté en Égypte. Mais pour le reste, jusqu'à sa crucifixion à Jérusalem, il est resté. Il n'était pas allé aux extrémités de la terre, des païens. Maintenant, nous sommes dans le monde des païens. Il nous a donné Christ. Alliance avec les nations, les païens du monde. Ceux qui n'avaient pas entendu parler de Jésus, de l'apôtre, quand il travaillait. Comme les apôtres sont partis, que nous sommes tous là. Toutes les créatures du monde, l'évangile nous est parvenu, l'évangile du salut est venu, l'évangile de la guérison est venu. Nous pourrons maintenant avoir la cure complète de ce même Christ, le Christ de l'alliance éternelle. Ésaïe 33, verset 22. Ésaïe 33, nous lisons le verset 22 qui nous dit, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Amen. Le salut vient de notre roi, le salut vient de Christ. Il est celui qui opère et qui donne l'Alliance et les profits de l'Alliance. Verset 24. Verset 24 dit Aucun habitant ne dit Je suis malade. L'habitant d'où Des Juifs et des Grecs, des païens. Ceux à qui il est venu donner la lumière ceux à qui il est venu donner le salut. Celui à qui il est venu donner la liberté, la guérison. Il dit, aucun habitant du pays, aucun habitant ne dit, je suis malade. Pourquoi le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités Il y a le pardon et il y a la guérison. Et le pardon attire la guérison. Voilà pourquoi aider le peuple dont les iniquités sont pardonnées, le peuple dont les transgressions sont pardonnées, le peuple qui a reçu le pardon de leurs mauvais actes, maintenant ayant le, le pardon, la guérison, la santé, va suivre. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Est-ce que tu es malade J'ai dit, est-ce que tu es malade Il va ôter. Tout dépôt de maladie d'infimité qui reste même aujourd'hui au nom de Jésus. En Esaïe 35, verset 5, Esaïe 35, 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, dites à ceux, il parle à quelqu'un et dit va le dire à. Il parlait à Isaïe, dit leur Il parlait aux apôtres qui étaient venus accomplir comment Jean-Baptiste était rempli. Comment Isaïe avait écrit, dites-leur. Ceux qui suivaient Christ. Ceux qui croyaient en Christ. Tous ceux qui avaient placé leur foi et leur confiance en Christ. Alors il nous a dit, dites-leur. Et ma voix te dit quelque chose. Dites Dites à ceux, ne couvre pas ta bouche quand, tu, quand on veut dire quelque chose. Ne baisse pas la tête quand tu veux dire quelque chose. Ne crains pas, ne sois pas timide. Quand tu veux leur dire quelque chose, ce que je viens vous dire sera accompli dans ta vie. Et dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point la mort prématurée. Tu ne mourras pas avant ton temps. Voici ton... Votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Il te sauvera. Regardez-moi ici. Est-ce que vous êtes là est-ce que je vous vois là-bas? Aidez. Dieu viendra et vous sauvera. Le salut est disponible. Christ est mort pour nous. Christ a pourvu tout. Verset 5. Les yeux des aveugles. Les oreilles des sourds. Verset 6 Alors le boiteux sautera comme un cerf Et la langue du miel éclatera de joie Car des eaux jailliront dans le désert Et des ruisseaux dans la solitude et la langue du miel éclatera Car des eaux jailliront dans le désert Verset 7 Et, et des ruisseaux dans la solitude Le mirage se changera en étang Et la terre desséchée en source d'eau Dans le repère qui servait de gîte au chacal Croîtront des roseaux et des joncs. Verset 8 Verset 8 dit Il y aura là un chemin frayé Une route qu'on appellera la voie sainte Quelqu'un... Amen la voie qui conduit au cœur de Dieu, c'est la voie de la sainteté. Le chemin qui conduit à toutes les provisions du Calvaire par Christ, c'est la voie de la sainteté. C'est la voie qui conduit à l'abondance. C'est la voie qui conduit à sa suffisance. Il dit qu'il y aura un chemin là, un chemin frayé, une route, la voie sainte. Nul impu n'y passera. Nous devons laisser toute impurité aux pieds à la porte avant de continuer dans cette bénédiction de Dieu dans nos vies. Et aider. Ce sera pour ceux ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront y passer. Verset 9. Sur cette route, aucun. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivres, les lions, les lions furieux, les hommes furieux qui ont de malice, qui ont et qui dit qu'il veut pas pardonner jusqu'à leur mort, même dans l'au-delà. Il dit qu'ils ne seront pas là. Ceux qui tuent la magie. Et dès qu'ils ne seront pas là, mais les rachetés, les délivrés, ils marcheront. Verset 10. Les rachetés de l'éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Et le peuple de Dieu crie. Esaïe 61. Esaïe 61, verset 1. Clairement ici, nous dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Pensez à cela. Esaïe a prophétisé. 700 700 800 ans avant la naissance de Christ et les paroles que Christ a déclaré, les paroles que Christ a pour montrer pourquoi il est venu, l'objectif de sa venue. Isaïe écrit maintenant. Il y a certaines personnes que appelle, les il y a qui écrivent les les discours mais il y a des gens qui préparent les discours là pour, pour le roi qui veut faire le discours. Et il écrit ça par inspiration. Il écrit cela venant de la pensée de Dieu. Et il dépose cela. Et le roi ou le président ou le gouverneur ou bien la personne qui veut faire le discours. Il n'a pas besoin de travailler. Il prend seulement ce qui est préparé. Et c'est lui qui écrit. Pas Esaïe, pas Esaïe. Esaïe écrit. Qui écrit. Et il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il n'a pas dit sur lui. Parce qu'il écrivait pour celui qui allait le lire. Car il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Voyons maintenant, le roi est venu maintenant. Christ est venu maintenant. Et celui qui avait préparé le discours là, il a fait. Voyons maintenant, Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est Christ. Il lit maintenant ce qui avait été écrit le concernant, et il dit, « Tout ce qui est écrit me concernant sera accompli, sera accompli, aura une fin. Et voici maintenant, notre Christ est venu, notre Sauveur est venu, notre Guérisseur est venu. Et ce qui avait été écrit le concernant, il prend maintenant, et il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, et il dit, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a donné la responsabilité de professer, d'accomplir. La bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé là aujourd'hui. Parce qu'un bien-aimé est malade. Ou bien un bien-aimé t'a abandonné et tu as le cœur brisé. Il va guérir ton cœur brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Et ces gens-là, tes bien-aimés, qui sont partis, le Seigneur va les ramener. J'ai dit, le Seigneur va les ramener. Quelqu'un était venu d'Angleterre. Il a utilisé ma photo pour rassembler la foule. Et on m'avait dit de participer au programme. Alors j'étais allé et le prédicateur, l'évangéliste a prêché. Il a lancé l'appel. Et moi, j'étais simplement assis là pour participer à la réunion. Pour t'asseoir comme tu es assis là-bas. Et pour écouter ce qui, allait, ce qui se passait. finalement, après que le ministre ait fini de prêcher, il a annoncé à la foule... Il ne m'a pas chuchoté quelque chose. Je vais t'appeler pour venir prier pour les gens. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu veux Il ne m'a même pas demandé la permission. Il a juste annoncé à la foule, j'ai fait la prédication, Pasteur Koumoui viendra prier pour les malades aujourd'hui. Et j'ai levé la tête, ça m'a choqué. Comme ça a choqué tout le monde, l'évangile qui est venu de l'Angleterre. Pourquoi ne pas le faire toi-même Je n'avais pas de choix. Je me suis levé. Tu vas te lever. J'ai pris le micro. Tu vas prendre le micro. Et la puissance de Dieu va se manifester à travers toi au nom de Jésus. Alors, j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Tu vas prier. Les gens pensaient que c'est l'humilité de dire que, comme j'ai prié, combien on priait. Quand prier a prié, on a enregistré que Pierre a prêché. Quand Jean a prié, on a enregistré qu'il a prié. Quand Étienne a prié, quand Philippe a prié, on a dit que Philippe a prié. J'ai, moi William, j'ai prié. Toi, quel est ton nom? Tu vas prier. Dieu va exaucer ta prière. Et plusieurs miracles ont eu lieu. Ce n'est pas là où je vais. Et l'homme a pris photo et a, a ramené ça en Angleterre. Il a montré uh, à son bord, à son. Conseil d'administration. Ah, écrit à cet homme-là qu'il vienne. Alors, j'étais allé là-bas. J'ai enseigné sur les dons de l'esprit. Je lui ai parlé de la manifestation de la puissance de Dieu. Voici là où je veux arriver. Immédiatement. Après avoir fini, je sortais comme ça. Un ministre est venu me voir. Parce que j'avais parlé au ministre. Sur les dons de l'esprit. Et le ministère est venu me voir pour dire. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, bien sûr, je peux, je peux prier. J'ai dit, quelle est la requête de prière? et a dit, pour moi, pour que je trouve une bonne femme. Et j'ai regardé le monsieur, peut-être un peu plus âgé que moi. Et je me suis dit, mais, mais moi qui suis là, venant d'Afrique, je suis marié. Est-ce que toi, tu n'es pas marié à ton âge là? Et il dit, je m'étais marié. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, pour te dire la vérité. J'ai le cœur brisé. J'ai dit, raconte-moi. J'étais à l'hôpital. Et toute partie de mon corps, mon sang était empoisonné. Il n'y a aucune partie de mon corps qui est libre. Et j'ai amené le, le résultat médical à mon épouse. Et j'ai dit, oh, chérie, regardez ma condition. Elle dit, ah, tu es en train de mourir. Et la femme a ramassé ses colis et elle est partie. Cœur brisé. Maintenant, il veut notre femme. J'ai dit, tu sais, moi, je ne crois pas à la deuxième épouse, divorce, remariage. J'ai dit, mais je vais prier pour toi. Ta femme, là, elle va revenir. Il dit, non, non, non, non, non, non, non, non. Pasteur, je connais cette femme, hein. Une fois qu'elle prend sa décision, là, elle ne reviendra plus. Tu ne la verras plus. J'ai dit, moi, je dis, venant de la part du Seigneur, que cette femme va revenir. Et j'ai dit, nous allons prier. Maintenant, la prière que nous allons faire, tout poison dans ton sang, le Seigneur va tout enlever. Tu iras faire notre contrôle médical. Et le nouveau rapport médical, le nouveau test médical, montrera à tout le monde que tu es maintenant un homme en parfaite santé. Il a dit, d'accord je n'attendais pas son, son affirmation. Parce que moi, j'avais l'affirmation dans mon cœur. J'ai dit, prions. J'ai dit, Seigneur, tu sais, mon, mon collègue pasteur, il a le sang empoisonné, balait tout le poison, et qu'il soit guéri, et qu'il soit tôt, complètement en bonne santé. Et j'ai dit, Amen. Je n'ai pas attendu son Amen. Hein. Il avait le cœur brisé. Et vous savez, les gens de cœur brisé... Le amen n'a pas de poids. Alors, j'ai dit l'amen qui a la voix de poids. Pour toi, pour toi aujourd'hui, je dis un eh, amen pour toi qui aura de poids au nom de Jésus. Alors, j'ai dit maintenant. N'argumente pas. Retourne à l'hôpital et fais un autre test, contrôle médical. Et quand tu auras ce tu auras le rapport, ne, ne dis rien à ta femme. Fais juste une photocopie de ce rapport et envoie la poste. qui t'a quitté. Et il a fait exactement ce que j'ai dit. Quand la femme a reçu le rapport médical, ça c'est bon. Ah, ceci c'est bon maintenant. Ah, tel c'est bon. Hein. Ah, ça c'est bon maintenant. Hein. Ah, ça c'est bon. La femme, elle a dit le monsieur est en bonne santé maintenant. Et la raison pour laquelle j'ai quitté, j'ai fui, c'est... Parce que l'homme était mourant. Maintenant, l'homme est en bonne santé. Elle a ramassé encore ses colis et elle est revenue à la maison. Tu n'as pas entendu ça. Elle est revenue. Comment j'ai su? L'église, la dénomination, ils m'ont encore invité l'année qui a suivi, pour venir continuer mon enseignement. Et j'étais arrivé là-bas. J'ai fini le premier message le premier jour. Et comme je sortais, l'homme est venu et a dit, ne t'en va pas, ne t'en va pas. J'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu te rappelles de moi J'ai regardé, j'ai dit, non, hein. Parce que vous, les blancs, là, vous ressemblez tous, hein. Il a dit, je suis le pasteur qui était venu me voir l'année dernière. Et qui m'a dit de prier pour moi pour que je prenne notre femme. Et tu as dit non, que tu vas prier pour moi pour que ma femme revienne. Maintenant, tu m'as dit d'aller faire nos tests médicaux. Après ta prière, je l'ai fait. Et j'ai le plaisir de te présenter. Voici le mari, voici madame, telle, telle, chérie, telle, elle. Et ils étaient maintenant ensemble. Et le cœur brisé a été ôté. Amen. Si Dieu a pu faire ça pour eux, très loin là-bas, ils me connaissaient pour la première fois. Vous me connaissez depuis un moment maintenant, non? Ton cœur brisé sera guéri. Aujourd'hui, quelle que soit la cause de ce cœur brisé, tout va disparaître au nom de Jésus. Aidez. L'éternel l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Voyez le verset 21. Alors il commença, commença à leur dire. Aujourd'hui. Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui aujourd'hui, le jour d'accomplissement dans ta vie, il va te sauver, il va affranchir les captifs, il va guérir les cœurs brisés, il va détruire tous les jours du diable de ta vie au nom de Jésus. Amen pour toi. Troisième point maintenant, la consécration et la confiance en l'alliance éternelle. La consécration, nous devons donc nous engager complètement, totalement, sans réserve, au Seigneur. Maintenant, pour toujours, jusqu'à ce que nous le voyons face à face, la consécration et la confiance en l'alliance éternelle. Voyons Esaïe au chapitre 42, lisons ici le verset Esaïe.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 Qu'est-ce que Dieu veut dire par là Ce que Dieu veut dire, c'est que Il a envoyé Moïse en Égypte et il a dit, laisse laisse partir mon fils. Pharaon a dit, je ne, le, je ne connais pas ce type de Dieu. Il n'y a pas de Dieu pour lui. Pour lui, il n'y a pas un Dieu qui va exiger que mes esclaves soient libérés et partent. Il a dit, Moïse, quitte mon, ma, ma vie, quitte devant moi. Et il n'y a aucune, aucune puissance qui peut délivrer ces gens-là. Mais Dieu avait déjà dit, ce, ce peuple-là va partir. Et toi, tu sortiras de la captivité. Et Dieu a dit, les premières choses ont été accomplies. C'est parti. Et vous connaissez l'histoire. Quand je verrai le sang, je passerai pas dessus vous. Ils sont sortis. Et comme ils sortaient, il y avait la mer rouge devant eux. Pharaon dit, je vais les piéger. Je vais les ramener en esclavage. Les enfants ont regardé derrière et ils ont vu l'armée des Égyptiens. Alors, montagne à gauche, montagne à droite. Ils ont crié, qu'est-ce que nous ferons? Nous serons morts en Égypte. Non. Tu ne mourras pas en Égypte. Alors, Moïse a commencé à prier. Dieu a dit, Moïse, la solution est dans ta main. Et tu me dis d'apporter une nouvelle solution. Étends la verge. La solution est dans ta main. Tu as entendu parler de Christ. Tu as entendu parler de ses promesses. Et tu sais que ce Dieu ne peut faillir. Et Moïse a étendu la verge. Et la mer a été divisée. Et ils, sont, ils ont traversé. Comme tu vas traverser. Pharaon pensait. L'armée pensait qu'ils vont te piéger, qu'ils vont t'enfoncer, qu tu as mourir là. Et ils se sont précipités dans la mer. D'une pour... manière, manière ou d'une autre, ils ont dit que tu as foutu. Mais le ciel dit, tous tes ennemis sont menteurs. Alors Moïse a étendu la verge et la mer a été divisée. Et les enfants d'Israël, millions dans leur multitude, ils ont traversé. La mer rouge a été divisée. Pharaon dit, je ne vais pas m'abandonner, je vais les ramener. Quand tu entends ça, l'ennemi je ne vais pas l'abandonner, hein. je, je vais le poursuivre. Et je vais la, le ramener. N'aie pas peur, pourquoi tu as peur Les eaux, la rivière, qui ont tracé le chemin pour toi, pour te laisser passer, cette même eau, cette même rivière, va s'enfermer sur eux. Et ne les laissera pas partir. Alors les enfants d'Israël ont traversé. Et ils chantaient de l'autre côté. Pharaon a dit. Quand quelqu'un est tê têtu contre Dieu. Il est têtu, entêté contre sa destinée. Il va mourir là-bas. Dans une tombe d'eau. On ne lui donnera même pas un bon, de bons obsèques. Il allait mourir là-bas. Et ils ont plongé dans la mer et ils ont été engloutis. Partis. Partis. Ils ne sont pas allés à Dieu parce qu'il a dit :« Je ne connais pas ce Dieu. » Combattait Dieu. Il est allé de l'autre côté. C'est ce que Dieu disait. Il dit les premières choses, ce qui j'avais dit avant, se sont accomplis. Les murailles de Jéricho sont ont déjà écroulées. Goliath est déjà tombé et sans, sans Kéribe, les ennemis ont été déjà détruits. Dieu a dit. Tout ce que j'avais dit par le passé, ça s'est accompli. Maintenant, il dit la deuxième partie, verset 9, la deuxième partie, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Je vous les prédis. Où es-tu là-bas? Je vous les prédis. J'ai dit, où es-tu là-bas? Je vous les prédis. Nouvelles bénédictions viennent pour ta vie de nouvelles délivrances viennent pour ta vie aujourd'hui. Et une nouvelle expérience de salut, de restauration et de délivrance totale vient pour ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Esaïe chapitre 43 Esaïe 43 Je vous lis le verset 19 Il dit voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Et vous savez, les choses du passé les anciennes choses, Dieu les a déjà accomplies et c'est fait. Et dit je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas Ça, c'est une question pour toi. Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert et des des fleuves dans la solitude. Le Seigneur veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Esaïe 62, verset 2. Esaïe 62. Verset 2. Verset 2 dit Alors les nations verront ton salut et les, tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. D'un nouveau nom. Tu n'es plus maladif, ce n'est plus ton nom. Tu es frère, en bonne santé. Entièrement en bonne santé. Tu n'es plus monsieur pécheur dans la chair. Tu es frère saint. Sœur sainte. Une nouvelle chose. Que Dieu fait dans le cœur, dans la pensée, dans l'âme. Une nouvelle chose. Que Dieu fait dans ta famille. Tu n'es plus stérile. Tu es une mère. « Tu n'es pas un bois sec, frère. Tu as tout ce qu'il faut. Et tes enfants biologiques viendront dans ta famille au nom de Jésus. Et les nations verront ta justice. Et tous les rois verront ta gloire. Et tu seras appelé d'un nom nouveau. » que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Ésaïe 66 verset 22. Ésaïe 66 verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, nouveaux cieux et la nouvelle terre, que je vais créer, subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi, subsisteront votre postérité et votre nom. Nouveaux cieux et nouvelle terre. Verset 23. Verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toutes chères Viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et ce que Dieu a dit, il y a déjà un accomplissement de cela. Et d'autres viendront après. Et ils vont se prosterner devant Dieu. Il a parlé des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Maintenant, venons dans le Nouveau Testament. En deuxième pierre.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 Verset 11. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite. Toutes les choses derrière lesquelles courent, qu'ils amassent, qu'ils bâtissent, toutes ces choses seront dissoutes. Qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Verset 12. Il dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13, verset 13, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, c'est ce que nous avons lu en Ésaïe. Et de voici, je vais créer de nouveaux cieux et la nouvelle terre. Maintenant Pierre nous dit, l'apôtre Pierre nous dit que cela est sur le point d'être accompli et aidé. C'est pourquoi bien-aimé mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Ce jour est sur le point de venir. Christ est sur le point de revenir. Il veut que nous soyons prêts rappelez-vous, c'est lui qui nous prépare par le salut. C'est lui qui nous, a, qui nous prépare par la fermeté. C'est lui qui nous prépare par la sanctification. C'est lui qui nous prépare par le baptême de l'Esprit. C'est lui qui nous prépare par la suffisance. Par la suffisance sur la croix du calvaire. Il dit que cela est sur le point d'arriver. Les nouveaux cieux la nouvelle terre. Ce qui doit être renouvelé dans nos vies. Aider que cela est disponible. Pourquoi ne pas là crier Seigneur aide-moi pour que mon salut soit ferme et complet, pour que ma sanctification soit réelle, pour que la puissance du Saint Esprit puisse me soutenir jusqu'à la fin et que cela soit réel. Pourquoi tu ne sois pas là pour jouer au jeu de la religion pour lever la main seulement pendant. Nous ne savons pas quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Nous ne savons pas quand est-ce que ces nouveaux cieux et la nouvelle terre sera une réalité. Et si venait aujourd'hui, et tu joues à la religion. si s'il venait aujourd'hui, et tu joues à ton jeu habituel. Pourquoi ne pas dire, tout ce dont j'ai besoin est pourvu. Le salut, la guérison pourvu. Guérison pourvu, sainteté pourvu sanctification pour pourvu, la foi du Seigneur, la puissance du Seigneur, pour mener une vie juste, sans interruption. Tout cela est pourvu. Alors, la préparation pour le ciel, la préparation pour la nouvelle, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, tout ce qu'il te faut pour te préparer est pourvu. Pourquoi ne pas dire, Seigneur, je viens devant toi, je t'ouvre mon cœur, tout ce qui va m'empêcher, tout ce qui va me retirer, me retenir quand Christ viendra. Je rejette Seigneur. Seigneur, donne-moi tout ce dont j'ai besoin. La suffisance de ta grâce. Afin que je sois prêt en ce jour-là. Tu seras prêt. Mon frère là-bas, tu seras prêt. Ma soeur là-bas, tu seras prête. Ma, mon fils, ma fille, tu seras prêt. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Nous n'allons pas faire des, une démonstration quelconque. Nous n'allons pas battre -les. Nous sommes venus pour être sérieux avec Dieu. Et le Dieu du ciel, et nous allons avoir ce qu'il a prouvé pour nous, pour nous préparer pour le ciel. Nous allons parler sérieusement au Seigneur. Avec un cœur pénitent et dit, Seigneur, me voici Fais-le pour moi. Il le fera pour toi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et parle à Dieu dans la prière. Christ est la pierre angulaire. Est la fondation solide. Et tu veux que cette pierre soit disponible. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes Par lequel nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus. Si tu quittes ici et tu n'as pas une rencontre avec Jésus. Comment pourras-tu naître de nouveau Comment peux-tu être sauvé Et dis Seigneur, je t'invoque. J'abandonne toutes mes transgressions. Tout ce qui peut m'éloigner du royaume. Tu les connais privés ou privés Quels que soient ces péchés habituels, abandonne-les. Ici, dit Seigneur, je reviens. Seigneur, je me repens. Seigneur, je cherche ta face maintenant. Je ne veux pas que ces péchés ruinent ma vie. Je ne veux pas que la chair me ruine. Je ne veux pas que les œufs du diable me... qui militent contre ma vie me ruinent. Seigneur, je trouve mon cœur. Je trouve mon cœur. Je trouve. Toutes choses, pardonne-moi, sauf moi.